Le somme du film ce c'est la gestion de son. Pasteur Jacques Bananda et son épouse Adrienne étaient avec nous pendant neuf jours et voici tes réactions. Enrichissant, c'était une bénédiction pour, je pense, tous les couples. Beaucoup de connaissances, pas le savoir, la connaissance. La cerise sur les gâteaux, c'était le dernier moment là, le dernier acte. et... C'était wow. waouh. Les célibataires et les couples étaient ravis. Un très bel atelier qui aidera plus d'un groupe certainement, que ce soit un nouveau couple ou un couple que j'ai installé depuis plusieurs années. On n'a même pas vu la journée passer. Je crois que lorsque l'heure de la pause est arrivée, on n'avait même pas envie de partir en pause. On a beaucoup de clés maintenant. Et vraiment on croit que le coup voilà, il y a des choses qu'on va arranger, on va fonctionner mieux. On a des clés. C'est des clés qu'on va garder pour pouvoir encore euh, être officier dans notre, dans notre projet, dans notre destinée. On va s'appliquer toutes les bonnes choses et, concernant la vie familiale. Et, et pouvoir voir qu'au final, on avait tous les mêmes problèmes et qu'avec la grâce culture, on y arrivera. C'est-à-dire qu'à retrouver. Euh, c'est des choses que je, fais, que je fais bien, parce qu'il y en a aussi, mais des choses que je fais moins bien. Donc euh, du coup, ça remet le débat au, au plein milieu et voilà. Des choses qui étaient là en fait depuis le début, qui étaient devant nous, qu'on ne comprenait pas pourquoi ça se passait de telle manière. Et vraiment, le Seigneur est venu euh, re, remettre les priorités en fait pour qu'on comprenne que euh, c'est vraiment Jésus. Mais concrètement, qu'est-ce que tu retiens Valoriser son mari. Vraiment, on ne s'en rend pas compte. Mais euh, le quotidien qu'on a, c'est qu'on remarque de plus en plus les défauts de l'autre. Même la moindre petite chose en fait, on le voit comme quelque chose d'immense et on oublie en fait euh, d'apporter, de donner des mots de valorisation à son époux. Alors c'est tellement tellement important ça me fait recalculer mon parcours en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant de Dieu. À différentes échelles. Comment gérer la finance euh, au niveau du couple On va mettre ça en pratique et puis on verra euh, l'année prochaine quand il va revenir, quel témoignage on sera. Ouais il fait toujours un peu mon euh, euh, mari, et là par la grâce de Dieu, maintenant j'ai totalement compris. Ai Merci, pasteur. C'était vraiment libérateur, vraiment, vraiment libérateur et je m'embrasse à Dieu pour ça parce que j'ai hâte maintenant de pouvoir l'expliquer parce que j'ai vraiment. le pied a été posé sur un tremplin plein et j'ai hâte de. On prend conscience véritablement que lorsque nous venons comme des enfants dans la présence de Dieu, bah nous aspirons à recevoir, à, à repartir avec des clés. On devra mettre en euh, application. Par la grâce de Dieu, nous y arriverons. À bientôt. Voilà, c'est dit. À l'année prochaine. Peut-être.